Chers amis, bonjour Ici Pascal de la chaîne Magique Pascal. Pendant l'année 2021, vous avez été nombreux à nous suivre au travers de nos vidéos consacrées à la magie. Dans la joie et la bonne humeur, nous avons consacré notre travail sur des tours de magie pour vous satisfaire. C'est avec plaisir que Brigitte et moi-même voulions vous remercier de votre fidélité qui a été notre récompense. À cela, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour de nouvelles vidéos. A bientôt